On va parler pour la dernière fois, ah oui, parce que j'en ai marre, la dernière fois pendant longtemps des violences conjugales. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, cette oh, bon, fille Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle oh, trop, trop, trop, trop fort, je ne peux plus parler oui, non, là, ça commence à bien faire. Je sais que c'est un thème euh, que Marlène et ses consoeurs ont porté sur le devant de la scène avec un certain, un certain brio. J'ai expliqué comment historiquement et médiapolitiquement elles s'y sont prises avec l'histoire du, du Grenelle. Euh, mais euh, bon, j'ai beau avoir promis de rebondir régulièrement sur la presse, euh, là ça sera la dernière parce qu'on n'en peut plus en fait t'en as, as pas plein le cul toi Christophe des histoires de violence conjugale oui, non, il y en a une par jour à ce moment là aussi on va également compter tous les décès les plus, les plus malencontreux, les plus stupides les, les longues maladies, les accidents de la route enfin voilà c est, c est statistiquement à un moment euh, c'est comme en photo tu vois ce sur quoi tu cadres et ce sur quoi tu fais le point donc évidemment il n'y en a pas plus ou moins avant des violences conjugales, simplement si tu cadres en plan serré avec une longue focale et que tu fais le point dessus, eh bien forcément, euh, forcément tu ne vois que ça. Alors pour conclure, enfin pour conclure temporairement sur ce sujet, je vous propose une vidéo un peu triple. C'est-à-dire que j'ai découpé dans l'actualité trois faits d'armes, sans enfin c'est un mauvais jeu de mots, trois, trois anecdotes malencontreuses provenant de trois archétypes masculin, diamétralement opposé, en tout cas c'est mon analyse, et conduisant par contre à la même conclusion. La réalité des cas, ça sera certainement un mélange de ces trois archétypes. Hein, les, les archétypes et les stéréotypes, ce sont ces, ces briques de la pensée que nos amis du progrès veulent systématiquement détruire, parce que tu, tu comprends, il faut absolument s'éloigner, se départir et se délivrer de, des archétypes sclérosants, sauf qu'en fait, les archétypes, les prototypes, les stéréotypes, c'est ce qui permet de, de penser la réalité dans sa complexité. Hein. Tu peux complexifier un, un tableau à souhait avec des couleurs de base que tu mélanges pas parce que tu n'as que trois couleurs que ton tableau n'a que trois couleurs. Avec du rouge, du vert et du bleu, euh, tu fais un tableau, tu fais une photo, tu fais un écran de télé, tu fais autant de nuances que tu veux. Les archétypes, ça sert à ça. Donc les trois archétypes de l'homme violent que j'ai découpé dans l'actualité, c'est, euh, comment il s'appelle le premier Tu l'aimes bien lui, non C'est ton préféré, alors voilà. Donc Farid alias La Femme, ça ferme sa gueule et ça obéit. Actualité fraîche, hein. tout est de la semaine là. Hein. Tout est de février 2020. Je n'ai pas, euh, pas puisé dans, dans 50 ans d'AFP. Le second archétype, c'est l'ex d'une euh, youtubeuse et thérapeute américaine qui vient également de se faire zigouiller, qui s'appelle Ami Harwick. Et le troisième archétype d'homme violent, il s'appelle l'inhibé du Val-de-Marne. Assise du Val-de-Marne, un homme soumis et inhibé finit par tuer sa femme. C'est un petit peu le, le, le parangon, enfin l'alter ego de Jacqueline, Jacqueline Sauvage qui après des années et des années de rétorsion, de coercition et de sévices avait fini par prendre la carabine et a désingué son mec sur le balcon. Là on a l'alter ego, donc Serge l'inibé du Val-de-Marne. Et donc ça nous permettra hein, de faire un, un petit clin d'œil, un petit jingle publicitaire au retour du programme Timidité. Enfin, je vous mettrai le lien à la fin. Alors en fait, le paradoxe, tu sais ce que c'est Christophe, puisque tu ne me connais que depuis récemment, c'est qu'en réalité, par la nature de mon activité, et parce que ça fait 15 ans que j'explique les femmes aux hommes, accessoirement les hommes aux femmes, mais enfin d'abord principalement les femmes aux hommes, je me suis retrouvé, crois-le ou pas, avec des... des, des, des, des parmi, mes, parmi les fréquentations du, du début surtout, où j'étais un petit peu plus un peu plus coaching pendant les premiers mois, pendant les premières années, maintenant je ne fais pas du tout de coaching, je fais des analyses, mais à l'époque où je m'étais un peu accaparé ce mot-clé pour être visible, donc allez j'ai fait un peu de coaching, et j'avais ces hommes d'une timidité parfois maladive, ou à, à différents degrés, et donc j'avais identifié comme ça plein de, plein de réflexes, de tics, j'avais compris leur logiciel par la façon dont ils réagissaient ou ne réagissaient pas. Et j'avais rédigé ce programme. La première mouture a été rédigée en 2010. J'avais appelé « terrasser votre timidité ». Et depuis, je l'ai régulièrement mis à jour avec des nouvelles anecdotes quasiment année après année. Donc là, il a 10 ans d'expérience. Et euh, tous les retours montrent que c'est en fait le seul sur le marché qui, qui, qui fonctionne. Quoi. Euh, parce que pour une raison et, et une seule, c'est que par la force des choses, par la force des choses, je me suis retrouvé à côtoyer plus de timides que, que quelqu'un en deux en, en ans, en trois ans, que quelqu'un en rencontre dans toute sa vie. Voilà. Et donc il explique, par exemple, le concept d'accumulation, hein, qui est une caractéristique du timide. Serge, dans le Val-de-Marne, euh, il a fait la cocotte minute. Hein. Une des caractéristiques de l'homme pusillanime, c'est qu'il n'est pas en mesure de montrer sa désapprobation cran par cran. Donc comme il ne la montre pas, ben, toi tu as l'impression qu'il l'approuve. Hein, qui ne dit mot qu'on sent, qui ne répond pas, accepte. Donc tu te dis, tu interprètes son, son silence ou sa non-réprobation comme une acceptation, et puis effet cocotte minute, tu ne vois rien déborder de la cocotte. Hein, Ce n'est pas comme la casserole. La casserole, tu sens quand la mousse euh, monte, et puis quand ça commence à déborder, la cocotte minute, tu ne vois rien, et puis moment ça explose. Bon, ben, c'est la même logique. Logique de, logique de timide. Donc le timide n'est pas ce euh, n'est pas ce garçon gentil, mais est un gentil garçon. Un garçon, un gentil garçon n'est pas un garçon gentil. Et le timide, le, le, le gentil garçon, est tout à fait capable également, lui aussi, d'exploser, de se venger, de manigancer et d'être un beau connard. Hein. Il faut jamais se, se tromper à son sujet. Alors les trois archétypes. On a dit Farid, le copain de Christophe. Alors Farid, lui, lui il est presque fascinant en fait. C'est-à-dire que je vais vous lire des extraits de son cas. Encore une fois, les, extraits, les, les propos intégraux figureront dans la... Euh, enfin, je vous renverrai vers les articles intégraux dans la description de la vidéo. Alors Farid, il est presque fascinant parce que lui, euh, c'est le type qui assume. Hein, C'est-à-dire qu'il est complètement décomplexé. Et il assume complètement qu'en fait, son, son but, c'est de... Terrasser sa timidité, mais c'est tataner toutes ses gonzesses. Donc Farid, il est polygame, voilà, il envoie trois, enfin, trois femmes. Le, euh, trois femmes sont convoquées à l'audience. Il apparaît dans le, dans le box des prévenus, s'empresse d'envoyer un baiser apparemment à son, à son officiel, auquel elle répond par des, par des larmes. Et euh, en réalité, il faut bien comprendre que Farid, il assume tellement, et euh, en fait, ces meufs le, le, le kiffent tellement, qu'elles viennent au tribunal, non pas comme partie civile ou comme plaignante, mais en fait pour le défendre. C'est-à-dire qu'il a le procureur contre lui, si j'ai bien compris, mais il est défendu par ses, par ses victimes. Donc Farid est un ressortissant algérien de 28 ans en situation irrégulière, euh, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais manifestement euh, on ne quitte pas tous le territoire à la même vitesse. Hein. D'ailleurs, on va faire un petit sondage. Fais-moi penser dans le coin de l'écran à mettre un sondage. Qui, à votre avis, devra quitter le territoire français le plus vite entre Farid et Piotr Pavzov, Pavzovski, là, qui a montré la bite à Griveaux hein Est-ce qu'il vaut mieux tataner de la française, leur, leur, dé, leur péter l'œil, les envoyer au bloc opératoire avec 30 jours d'ITT Est-ce que ça, ça mérite Est-ce que ça, ça va le pousser à être reconduit à la frontière plus vite que Piotr euh, avec ses copines euh, femelles là euh, qui font du. C'est pas du copy-comic. Copy-comic, c'est le, le youtubeur masqué qui, qui montre le, le, le, le, la, le vol de propriété intellectuelle. Là, c'est Dick pic comique, C'est la vengeresse masquée qui, qui montre euh, les parties intimes de, de, de, de, des, des ânes qui nous gouvernent. Donc. Lequel sera reconduit le plus vite à la frontière de son pays Encore une fois, votez dans le coin de l'écran. Moi, j'ai ma petite idée sur la, sur la question. Donc, crânement, hein, comme dirait Thierry Roland, euh, Farid, en fait, il joue crânement sa chance. Euh, répond donc au tribunal correctionnel d'Orléans euh, quand on lui demande de, de, de formuler clairement son, ses intentions. Il dit bah, :« Moi, une femme, ça ferme sa gueule et ça obéit. » Je pense que là, Farid a démontré encore une fois que l'amalgame le, le, le, de culture tribale à notre culture euh, euh, boréale européenne va parfaitement bien se passer avec des intentions aussi nobles et aussi pures que celles-ci. On, on ne peut être qu'optimiste que, qu pour l'avenir. Donc elles sont trois, au profil identique, hein, tu remarqueras encore une fois la, la récurrence des goûts, là, comme ça, euh, la, la, la, la répétition, la récurrence à euh, avoir enduré entre juin 2017 et juillet 2018, ce qui prouve bien que c'est quasiment en même temps, hein. ce n'est pas trois relations étalées sur, sur des décennies, hein, c'est en même temps. Alors, des coups, on s'en avait compris, des injures, des crachats. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui crache, mais euh, puis ni à quel moment, mais enfin manifestement... Euh, mais ça ne m'étonne pas parce que moi j'en ai vu des copains de Farid là, comme ça, quand ils sont dans la rue à couder aux barrières ou, ou qui tiennent les cabines téléphoniques, ils ont le crachat facile. Tu sais, ils ont toujours quelque chose qui, au fond de la gorge, là, qui les dérange. Genre. Et les tentatives de strangulation. Parce que, bon, à un moment, il euh, faut bien que Farid se divertisse, se, je ne sais pas ce qu'il qu fait. Donc, euh, des victimes que Farid a promptement épousées, pour deux d'entre elles. On se demande pourquoi. Je sais pas. Euh, Nécessité de quitter le territoire, mariage euh, empressé, rapide, euh, peut-être faut-il y voir éventuellement un lien de, de cause à effet, mais bon, le, la journaliste, s en, s en, le journaliste Philippe Renault s'en empêche. Il ne fait pas la médiation. Avant de les humilier copieusement et de se comporter en véritable tyran domestique, décidant à leur place de leur tenue vestimentaire et de leur fréquentation. C'est marrant, euh, culturellement, c'est dans les codes de plutôt de quelle religion, ça Le fait de décider comment ta femme s'habille ou ne s'habille pas, euh, qui a le droit de fréquenter ou pas, de la soustraire au regard des autres hommes... Oh, je ne sais plus, j'hésite. J'hésite entre deux, je ne vais pas me formuler, je ne sais plus. Alors l'une a été salement frappée au visage, blessée à l'œil, je le disais, elle a dû subir une intervention chirurgicale. Alors Farid répond, non, non, euh, c'est pas moi, c'est pas moi, monsieur, monsieur le juge. Elle a reçu un coup dans une bagarre à la sortie du tram. Euh, à propos de la seconde dont le visage et le corps étaient couverts d'hématomes, euh, Farid soutient sans rire qu'elle est tombée d'une échelle. Voilà. Et quant à la troisième qui pleure par intermittence, euh, un ami de Farid l'a accompagnée à l'audience, où elle revient sur ses déclarations accablantes et nullement ambiguës. Donc encore une fois, on voit la puissance et la pertinence du déclaratif des, des gens soumis à, à violence. Et maintenant, euh, revient-elle sur ses propos ?« Je n'ai jamais été victime de violence. Mes propos ont été mal interprétés. Et euh, vous croyez que si j'étais une femme battue, je resterais avec lui. » Voilà. Donc euh, moi, je te dis, oui, je, je, crois, je crois pertinemment que oui, tu es une femme battue et que oui, tu restes avec lui puisque tu n'es pas à même de décider de ce qu'il convient à ta, à ta propre intégrité physique ce qui, ce qui pose toujours l'éternel même problème de la, de la, de la majorité hein. c'est à dire que euh, normalement on est majeur quand on est capable de décider ce qui est bien et, et ou mauvais pour soi et pour les autres donc il y a un problème ce qui, est, qui est que, qui est que le, le justiciable quand il est soumis au bug de l'amour et de la coercition physique en même temps et eh bien redevient un mineur perpétuel et presque, il faudrait les mettre sous quoi. c'est d'ailleurs ce que dit le procureur il propose quasiment une curatelle. si vous n'êtes pas en capacité de vous défendre la justice le fera pour vous c'est à dire qu'à un moment la, la parole des victimes est non seulement soumise à, à questionnement et à vérification hein, on peut dire que, que c'est plus une gire c'est un sens giratoire enfin c'est plus un sixième sens, euh, c'est un sens giratoire mais en plus il faut qu'une autorité presque externe euh, euh, acceptent de leur servir de boussole du bien et du mal, parce que manifestement, ils n'en sont plus, plus, plus, plus capables. Donc ça, c'est le premier archétype de l'homme violent, hein, pour que vous arriviez, mesdames, un peu à le reconnaître. C'est, euh, voilà, donc quand il n'a pas, pas le droit d'être en France, euh, qu'il cherche très très vite à vous épouser, qu'il crache partout, notamment sur vous et que très rapidement, après vous avoir épousé, euh, il décide de ce que vous devez porter, ne pas porter, et que vous vous faites prescrire des jours d'ITT, c'est-à-dire d'interdiction du temps de travail, eh bien, vous êtes en présence, probablement, d'un homme violent. Voilà. Au cas où, euh, intellectuellement, vous n'étiez pas arrivé à le, à le mettre en scène, à vous le projeter, à vous le représenter, quand ça commence comme ça, vous allez prendre une tannée, il faut, faut, faut décamper, il faut foutre le camp. Alors, le second archétype, le, le second stéréotype bien utile euh, pour les femmes comme ça en manque temporaire de discernement dans leur relation avec les hommes, c'est le type qui va te clouer ta propre photo sur ta porte. Donc là je fais référence au décès malencontreux d'Amy Harwick. Ami euh, Harwick est une youtubeuse américaine, une nouvelle youtubeuse, elle n'a pas encore eu le temps de beaucoup développer sa chaîne, elle est morte la pauvre. Donc euh, Youtube prendra peut-être le, le relais. Euh, qui a également euh, souffert et dénoncé des violences de la part d'un ex-compagnon qu'elle continuait à, à fréquenter. Voilà. Alors, c'est un archétype, Alors, j'aurais pu le ranger dans la catégorie des archétypes euh, Farid, la femme, ça ferme sa gueule et ça obéit, mais lui, je devine, hein, par mon expérience de, des relations hommes-femmes qui remontent maintenant à, à plus, plus de 15 ans, enfin, 15 ans avec le titre officiel de sociologue à lunettes et bien plus à titre personnel, je devine un autre archétype. Là, il n'a pas cherché à l'épouser précipitamment pour échapper à une, une interdiction de quitter le territoire. Il n'a pas cherché à rapatrier sa famille. Il n'a pas commandé euh, des djellabas sur Alibaba euh, ou sur un site chinois où elles sont arrivées avec le coronavirus. Non, non. Lui, euh, en fait, euh, il a mal digéré en fait, une, une, une séparation. Une séparation qui n'a été que finalement que, que déclarative, puisque de, de fait, euh, depuis 2012... Et il continue de se, de, de se croiser de se fréquenter malgré euh, différentes injonctions du juge apparemment ne pas l'approcher donc lui c'est le genre de type qui a vécu j'excuse pas, hein, j'explique je, enfin, je tente de comprendre ce qui, ce qui a pu ce qui a pu pousser les, les événements à s'enchaîner de façon aussi malencontreuse, le type a quand même vécu un truc suffisamment traumatisant c'est à dire qu'elle lui a suffisamment mis le cerveau en tilt pour qu'en mars 2012 il écrase 12 tableaux ou photos. Comment on dit Picture frames. C'est bien l'encadrement. 12 cadres photos, on imagine, de son, de son portrait. Ou 2-2, de, de, de, peut-être, on ne sait pas. Contre euh, sa porte d'entrée. Voilà. Donc, euh, il a dû récupérer, j'imagine, 10 photos de leur couple. Il a dû les, les, les, les, les déchirer, il fout le feu devant sa porte. Et euh, le tout a sorti d'un un message, de, de, message très clair. Uh, « Things will get worse », ce qui veut dire, attention, à partir de là, ça va empirer. Donc, tu vois, la différence avec Farid, c'est que lui, il annonce qu'il est en train de vivre un, un, un cauchemar, un très mauvais passage. Et si tu veux, il annonce qu'on va passer du, du théorique au pratique. Hein. C'est-à-dire que bientôt ça, bientôt, ça va être elle. En bon, 2012... Elle vient de, elle vient de casser sa pipe. On est en 2020, donc le mec il avait quand même eu, il a prévu pendant 8 ans. Le lendemain, il euh, laissait 4 douzaines de fleurs à sa porte. Le surlendemain, il jouait de la guitare, de la musique devant chez elle. Cette série d'événements que le journaliste, le ou la journaliste qualifie de d'étrange. <rire> C'est-à-dire, j'aime bien ces, ces mots-valises journalistiques qui se dispensent, en fait, de toute mise en perspective ou de toute hypothèse de réflexion. C'est qu'en en fait, quand ça les dépasse, c'est étrange quand même, tu vois. Et quand ça les dépasse et qu'ils pressentent qu'il y a une pensée derrière euh, un petit peu trop euh, sérieuse, ils disent que c'est nauséabond. Tu vois quand il y a des éléments factuels qui, qui, qui échappent au cadre de leur idéologie, ça devient nauséabond. Donc là, c'est étrange. Euh, donc, suite à cette étrange séquence détaillée dans le procès qui a eu lieu à la cour supérieure de Los Angeles County l'année suivante, eh bien, euh, donc, euh, Garrett machin, on peut dire son nom, de toute façon, c'est cité dans l'article, Garrett Purse House, ce qui veut dire, Purse euh, c'est porte-monnaie, Perth, house et maison, donc monsieur porte-monnaie maison, a continué d'envoyer de, de, de, des emails menaçants, mais cette fois-ci aux amis de la fille. Donc moi, clairement, j'ai des amis femmes. Si un type m'envoie des, des, des emails menaçants à son sujet, je peux t'assurer que, voilà, on va y aller à plusieurs et puis ça, ça va très très vite se calmer, si tu veux. J'ose je, je, assez peu imaginer que je mette le mec en indésirable, quoi. C'est-à-dire que je vais l'appeler, je vais lui demander, écoute, qu'est-ce qui se passe, tonton exprime ta rage. Quel est ton problème et surtout quel est ton projet à court terme pour mon ami Parce qu'en fait, je ne vais pas être d'accord avec ton projet. Voilà. Euh, Harwick était une... <rire> J'adore ce paradoxe était une counselor, une counselliste. C'est ce sont ces gens qui te conseillent sur des relations un peu défaillantes. C'est ce que j'ai toujours refusé de faire. Au début, on me disait tu veux pas un petit peu conseiller les gens euh, qui sont mariés depuis longtemps, euh, euh, faire du counseling, faire un peu l'intermédiaire dans les couples qui battent de l'aile. Ça m'a toujours déprimé. J'ai toujours trouvé, j'ai toujours jugé ça mais parfaitement stérile et parfaitement inutile. Et je n'ai jamais renvoyé personne chez un, chez un counselor. et je postule en plus que quand tu, quand tu tentes de rabibocher les autres, c'est qu'en fait tu es incapable de te, de te rabibocher toi-même et que c'est en fait un truc très René Girardien, une espèce de billard à trois bandes, en rabibochant les autres par mimétisme, je vais euh, euh, avoir l'impression de me rabibocher moi-même en fait. Hein On... On théorise généralement, pas toujours, mais je dis généralement ce dans, ce dans quoi on est déficient sur le plan sur le plan pratique. Donc elle s'est elle s'est auto déclarée euh, sex -thé euh, sex thérapeute, euh, canceliste. Donc lui avait 41 ans, elle en avait 38. Euh, manifestement les, les, les forces de l'ordre se sont rendues à leur domicile de de nombreuses reprises. Là ça y est, là il, il est sous les verrous. Non, il était sous les verrous, mais il vient de sortir très, très rapidement. Euh... Non, oui, oui, il faut 2 millions pour qu'il sorte. Bon, en fait, j'ai jamais compris que le problème de la justice américaine, c'est que quelle que soit la gravité des faits pour lesquels tu es inculpé, tu as une espèce d'arbitraire de, de, de, du montant de la caution euh, en vertu duquel tu peux sortir, tu vois, sauf si tu menaces aux intérêts de l'État. Mais si tu menaces pas aux intérêts de l'État, mais simplement aux intérêts d'une personne, il y a toujours une caution au-delà euh, euh, en, en au de laquelle tu, tu pourras sortir. Alors, en 2011, il l'aurait poussé dehors de la, de la voiture. Hein, donc, je pense que ça, encore une fois, quand vous avez quelqu'un qui en arrive à ses extrémités, il faut comprendre qu'il n'est peut-être pas, c'est là où je voulais en venir sur ce second archétype, c'est qu'il n'est peut-être pas à même, il n'a peut-être pas l'intelligence peut émotionnelle, sensitive, humaine et sociale, de vivre l'intensité de la relation dramatique. Je dis ça parce qu'il y a des femmes, j'imagine que tu as dû en connaître, qui ont besoin de, cette, de, de, de, de, de ce qui est, est plus qu'un chaud-froid, c'est un grand, ce sont des vagues, c'est un roller coaster d'intensité dramatique. C'est-à-dire qu'elles elles vont rechercher et avoir besoin, pour se sentir en vie, pour se sentir puissante, d'immenses démonstrations d'affection, suivies par d'immenses colères ou mesure de, ré de rétorsion ou de vengeance, c'est ce qu'on appelle le roller coaster émotionnel, ou c'est ce qu'on appelle également euh, le, je, je, je t'aime, je te hais. Et, euh, et, et, et, et ça, c'est typiquement l'archétype du type qui s'est lancé, euh, qui a essayé de... qui a eu les yeux plus gros que le ventre, et qui s'est lancé dans une relation, qui, qui est un non passionné, un peu ce que j'appellerais dans mon jargon les de base, qui s'attaque à quelqu'un. Euh, qui a besoin d'une intensité dramatique qui n'est pas à même de fournir et ce qui est très drôle c'est que de manière assez détournée, assez triste et assez paradoxale plus l'intensité de la relation avec ce pauvre bonhomme allait vers le dramatique et le, et le tragique plus elle se, dé, elle se dépensait à des pétitions en ligne ou à des, euh, des associations venant en aide aux victimes. Mais finalement, enfin, le premier cas à régler, c'était le sien. Et c'est presque, presque triste de voir cette pathologie consistant pour certaines personnes à vouloir, en, un, en officialisant et en rendant public un combat pour une cause, à penser que le fait de le rendre public va régler la leur. Non, en réalité, tu avais, cher... Euh, Pauvre ami Harwick, tu avais un problème réel qui était que tu t'es lancé et vous avez mutuellement créé une espèce de couple maudit, de couple contre-passionnel ou anti-passionnel maudit avec un type qui était un, certainement un pauvre, un pauvre HBB, un brave hétérobinaire, qui n'était pas en mesure émotionnellement de gérer ses allers-retours et qui s'est retrouvé euh, finalement euh, un type qui, incapable de comprendre la dynamique malsaine qui était à l'œuvre avec sa compagne, a décidé que la souffrance générée par cette incompréhension et par ce manque était telle qu'il préférait, il préférait la souffrance de la perdre et de faire quelques années de prison plutôt que de vivre une vie de liberté en la sachant vivant et à un autre. C'est un, une stratégie qui est dramatique, c'est un choix qui est tragique, mais c'est un choix, à la limite, que vous, pouvez, que vous devriez être à même de comprendre quand, fin de l'archétype numéro 2, mesdames, vous allez tenter de vivre des émotions finalement trop intenses, trop pentagonistes, Trop, trop contraire par rapport à, à, à ce que le type est à même de supporter. Et il a pas, son, son premier geste n'a pas été de la poussière de la voiture. Il y a eu un incrément, il y a eu une suite logique de, de plein, certainement de, de, de micro-crises, d'épiphénomènes qui ont mené à, à cette issue tragique, encore une fois, et apprenez à les reconnaître. Quoi. Sachez reconnaître quand le type passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quand il passe de la rage au désespoir et de la désespoir, du désespoir à la, à la déclaration et de la déclaration de nouveau à la rage, c'est que simplement, euh, il n'est pas équipé pour, hein. il, est pas monté, il est monté trop fin. Donc, quand il est monté trop fin, ne lui faites pas vivre un labyrinthe et des montagnes russes émotionnelles, parce qu'à la fin, il va casser. Et Il risque de vous le faire payer assez cher. Donc ça c'est le second archétype. C'est pas Farid. Hein. C'est pas du tout le même. C'est Monsieur Maison Portemonnaie. Et le troisième archétype, c'est Serge du Val de Marne. Donc lui, alors lui c'est carrément, lui c'est une serpillière. Serge du Mal de -Marne, Serge du Val de Marne, c'est le type, euh, le maltraité qui, est de, qui devient maltraitant, postier modèle le mec qui te répare la clôture qui bricole dans toute la maison euh, euh, qui s'habille tout en, tout en bleu avec des chaussures à scratch et une petite sacoche à la ceinture qui a une voix douce traversée par des sanglots second d'une fratrie de 13 enfants dont deux sont morts en bas âge dans le Pas-de-Calais un père qui cumule trois jobs euh, une mère au foyer euh, Serge porte le nom de son frère décédé euh, euh, né le 25 décembre euh, dernière relation sexuelle Sachant qu'on est en 2020 Dernière relation sexuelle En en, en, en, en, 90, en 2015 Dernière relation sexuelle avec sa femme en 2015 Le Quel jour à ton avis Le jour de son anniversaire. anniversaire Le 25 décembre voilà. Et puis euh, c'était même pas avec finition hein, C'était pas la complète C'était juste une fellation C'était mon cadeau d'anniversaire Lâche-t-il voilà. Alors les violences psychologiques et physiques ont commencé après la naissance de leur enfant. Il fallait faire ce qu'elle avait décidé, dit-il. Il, il n'avait pas le droit de manger à ses côtés, n'avait pas accès aux comptes bancaires, encore moins de chéquier ou de carte bleue. Les relations avec sa famille et ses amis se réduisent peu à peu. Euh, il avait honte de pousser la porte d'un commissariat, etc., etc. Donc lui, c'est un peu l'alter ego de, de, des, des meufs de, de Farid. Sauf que lui, évidemment comme il a la force physique d'un homme et, et les meufs de Farid, non bah la différence c'est qu'en fait quand il explose il explose non pas en sanglots mais en coups hein, comme disait euh, Philippe de Vulpierre, l'homme tue et la femme rend fou euh, j'aurais plutôt dû placer cette punchline dans l'archétype numéro 2 même si elle correspond au 2 et au 3, dans les deux cas la femme rend fou et l'homme rend tue dans le cas numéro 2, dans l'archétype de Monsieur Porte Portefeuille Maison elle l'a rendu fou émotionnellement avec une relation on imagine à la, à la Serge et Jane ou à la Body and Clyde, c'est-à-dire avec quelqu'un qui n'a pas la, la solidité affective de pouvoir le supporter et là simplement elle l'a rendu fou par brimade euh, quotidienne et par frustration affective quand on n'octroie quand on aucune satisfaction affective et sexuelle à un homme tout en le brimant quotidiennement et bien à la fin on le rend fou, puis comme il est un peu plus fort que vous ben c'est un peu comme un éléphant qui dort vous allez jouer avec, vous allez jouer avec, vous allez pouvoir lui monter dessus pour faire un selfie. Le problème, c'est que pas de chance. Euh, S'il se réveille à l'instant où, où vous êtes sur lui, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes morte. Quoi. Donc, euh, je vous passe les tentatives d'explication psychologique des avocates, du procureur, euh, de la psychologue Elisabeth Cécile qui attribue ça au décès de ses frères, etc. Peu importe, nous, vous savez très bien, nous les chatons, qu'on se méfie des hypothèses psychologiques, parce que comme elles ne sont jamais vérifiables, on peut, on peut finalement tout expliquer partout. Donc le but de cette vidéo était de, de, de sanctifier la pause. J'arrête de parler des violences conjugales, j'en ai marre, ça suffit. Et je vous donne trois clés sous la forme de ces trois stéréotypes pour arriver à reconnaître des types susceptibles de passer à l'acte. L'effacer... L'inhibé, le soumis, le pusillanime, c'est l'archétype Serge du Val-de-Marne. Le type qui vous fout un foulard et qui vous colle des roustes dès le premier jour, c'est Farid de, du, du, du quoi, euh, ne sait pas où, enfin on a une petite idée. Et euh, celui où ça commence avec des cœurs et puis où vous finissez avec un couteau planté dedans, eh ben, c'est Monsieur Maison Portemonnaie. J'espère au moins avoir fait ma part du boulot et avoir lutté à mon échelle contre la violence conjugale. Maintenant, après, si vous voulez continuer à vous faire péter la gueule, c'est un peu, de, bon, en même temps... Euh, c'est vous qui voyez, hein. moi j'éviterai, mais enfin, euh, comme on dit, c'est vous, vous qui voyez. Donc, je le rappelle, pour comprendre la logique du timide, si cette histoire de cocotte minute et d'accumulation vous parle, vaincre timidité.fr. je vous suggère maintenant la lecture sur mon site, sur mon blog, d'un article 9 types d'hommes à fuir, dont je vous mets encore une fois le lien en description.